s'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne s'en répit, c'est ça la de l'académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est ensemble On a yu gi nouvelle génération En Et salut à tous les astraliens c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour enfin Enfin la vidéo que, que j'attendais de faire mais euh et la semaine dernière, j'ai pas pu faire. Ça y est, les amis. C'est fini. Le deck. Cloche de feu. Non. L'aval pyrovolcanique est terminé. Je n'y toucherai plus. Voilà. On va commencer par Artillard Magma Laval. Artillard Magma Laval. Donc, c'est bien. Parce que je peux envoyer jusqu'à deux, mon deux monstres au feu depuis ma main au cimetière. Et afficher 500 points de vie à chaque fois que j'envoie un monstre au feu. Cache au lion de feu, potardiste. Tête d'opale de feu. Servante Laval. Volcan Laval, pardon. Servante Volcan Laval. Servante Volcan Laval. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là Son jeu, c'était le deck volcanique et il met du Laval dedans. Eh ben oui, ça marche. J'ai testé Archer Laval. Archer Laval. L'avantage de l'Archer Laval, c'est que si je, si je l'invoque normalement, je peux invoquer spécialement un monstre Laval depuis ma main. Donc je peux faire une, une Uxys de rang 4. Si je veux archer la Allez, Regarde parce qu'il me semble que... Non, j'en ai que 3, c'est bon. Triceratops volcanique. Triceratops volcanique. Triceratops volcanique. Garde-voyé aux tempêtes de feu. garde aux tempêtes de feu. Cartouche de, Cartouche de chasse volcanique. Cartouche de chasse volcanique. Cartouche de chasse volcanique. Fusée volcanique. Fusée volcanique. Rechargement accélérateur de flamme. Là, j'ai mis cette carte. Ça, ça peut être intéressant pour moi. Mur de résistance de niveau. Rechargement accélérateur de flamme. La colère du dragon. What Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, là Rechargement accélérateur de flammes. Attendez. J'ai l'impression que j'en ai 4 de rechargement accélérateur de flammes. Non j'en ai que trois. Écrasement destructeur. What? Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Écrasement destructeur. Polymérisation. Pot de sorcellerie. Un pour un. Pot de sorcellerie. La destruction en fusion. Pot de dualité. Sage de fusion. Champ de conduction fondu. Champ de conduction fondu. Terraformation. Pot de dualité. Naissance de la flamme pré, pré Explosion infernale. Donc là, vous, vous vous dites, attendez, il nous a fait quoi là comme deck et tout C'est pas... C'est pas, pas un deck burn C'est quoi cette merde qui nous a fait Non, c'est pas de la merde. C'est une stratégie qui roule. Je l'ai testé et en 3 tours, je, je vous invoque ma carte la plus puissante. En 3 tours. Je commence. Double lame Laval. Monstre de niveau 5. Dragon Laval-Val. Monstre de niveau 5. Double lame Laval. Monstre de niveau 5. Dragon laval Val. Monstre de niveau 5. J'ai mis celle-là. Renard de la flamme infernale. X6 de rang 4. Numéro S39, Utopie. Numéro Utopie d'éclair. Numéro 39, Utopie. Et voilà enfin la carte que j'ai réussi à mettre dans ce deck. Parce que c'est... Voilà. Donc c'est Dragoon Equist. Drago Equist Paladin Dragon. Voilà. Je, je, je fusionne euh, le Garly... Euh, le... double lame laval et le dragon laval la et le tour est joué voilà donc sur ce les amis je vous laisse je vous dis à plus donc j'ai terminé ce deck je suis très content je vais pouvoir m'atteler à travailler sur d'autres decks ça c'est super donc sur ce n'hésitez pas de liker commenter partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire et comme je le dis à chaque fois, hein, voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez, euh, vous pouvez faire pas mal de choses. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un peu plus de vues. Parce que en général, mes, mes vidéos tournent aux, aux alentours des 20 vues, alors que j'essaie de faire euh, pas mal de choses. Euh, voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous laisse. A plus